Comment vas-tu Je suis fatigué. Et toi, comment tu te sens Moi, je suis nerveux parce que j'ai un examen de français aujourd'hui.